Bonjour, c'est Winman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui, je me suis procuré le Vanilla Frosting, a.k.a. Vanilla Frost, de la marque Endo. Je me suis acheté ça euh, hier, euh, je me l'avais fait euh, très recommandé là, par des abonnés Winman. Je m'en ai acheté deux, je l'ai déjà essayé. Il est incroyable, il est incroyable, je vous présente le nouveau numéro 2 de la SQDC, après le gelatomine de Tribal, ce produit va sûrement battre le Pinko de San Rafael. Je l'ouvre immédiatement, mais je veux parler à tous ceux qui regardent les taux de THC. Ce produit est à 17,39% de THC. Ce cannabis-là, c'est le plus fort de tous les cannabis confondus de la SQDC si on met ça au même taux de THC. Si tu prends un 17.39% de Vanilla Frost, Il tu prends un 17.39% de n'importe quel cannabis de la SQDC, ce 17.39%-là détruit la compétition. Ce 17.39%-là de THC bat le GMO Cookie à 20%. Bat le Couch Cookie à 20%. Dans le Endo ici, il n'y a pas de pochette d'humidité. Il n'y a pas de pochette d'humidité. Endo, c'est une très bonne marque. Les cocottes, je vais vous mettre ça sur mon Instagram. Euh, je, je sais un peu ce qu'on s'en va dans cette vidéo. C'est incroyable. Qualité extrême. Euh, le prix, c'est $29,90, $30. Euh, c'est euh, du haut de gamme, c'est du haut de gamme. J'ai fait des recherches sur le Vanilla Frosting sur les flics C'est un cannabis extraordinaire. C'est le deuxième meilleur cannabis de la SQDC. Je vous le dis, c'est incroyable. Quand on regarde sur le site de la SQDC, encore une fois, des mensonges, des mentries, ça n'a pas de sens. Vous savez que Winman sont du haut. Son sont du de terpènes préférées. Et le limonène myrcène. c'est écrit « limonène myrcène sur le site de la SQDC. Menteur, fausse publicité, le gouvernement nous ment, c'est pas vrai. Les terpènes sont inscrits sur le contenant. Sur le contenant. Je pourrais peut-être faire une petite vérification. Y Y'a-tu quelqu'un qui est en charge dans le bâtisse? Y bâtisse? Y'a-tu quelqu'un en charge à la SQDC? Y t tu quelqu'un qui donne des directives? Écoutez, c'est bien écrit, là. Noir sur blanc. Hein? Premièrement, il doit y avoir un problème à SQDC parce qu'on peut être un problème avec les trans. Parce que la première terpène ici, c'est trans-caryophyllène. Point of sur le site de SQDC. Deuxième terpène, limonène. Merci, c'est écrit. Troisième terpène, une nouvelle terpène qu'on n'a jamais entendue chez Winman ni à la SQDC. On parle ici du pharmacène 2. Pharmacène 2 est la troisième terpène dominante de ce produit-là. Quatrième terpène, humulène, ce n'est pas inscrit. Et la Myrcène, c'est même pas inscrit. Donc, menteur, menteur, nous induit en erreur. C'est pas vrai. Le site de la SQDC, ce sont des menteurs, des fausses publicités. Ils savent que Myrcène limonène, c'est populaire. Ils savent que Myrcène Limonène, c'est populaire. Ils écrivent ça. Mais de toute façon, il est bon pareil. Il est incroyable. Si on regarde, c'est quoi du Vanilla Frosting sur le site de Leafly? Écoutez, c'est fait par la compagnie Humboldt. H-U-M-H-U-M-B-O-L-D-T. B-O-L-D-T. Humboldt. Écoutez, c'est du... Je vais pas me tromper, là. C'est du Frost... OG mélangé en gelato BX3. Le BX3, ça veut dire que c'est du back crossing. Ça veut dire que quand ils ont, fait, quand ils ont eu le phénotype du gelato, ils l'ont recroisé avec la mer. OK? Quelque chose du genre. Donc, il y a du gelato là-dedans. C'est pour ça que ça goûte un peu comme le gelato 33 de l'eau 420 et le gelato mint de Tribal. J'étais sûr que quand le petit goût de... de petits goûts de fraîcheur dans le gelato mint de Tribal. J'étais sûr que la fraîcheur c'était la mint, la menthe. Non, c'est le gelato. Là-dedans, c'est fraîcheur. Puis, c'est vanille. C'est le produit qui ressemble le plus à la vanille en ce cas. Si tu penses qu'il ne goûte pas la vanille, ok, mais ça se démarque de tous les produits à l'esprit d'essai. Des nouveaux goûts qualité, écoute, ça me fait penser un peu à San Rafael, puis même, je tripe dessus, je le trouve super beau, quand je le sens comme ça, c'est pas mon préféré pour le sentir, mais là, très très fort, très fort, 17.39, ne laisse pas ça sur le comptoir, tu ramasses ça, Chick et chick. tu t'en vas chez vous avec ça, 17.39 Vanilla Frosting C'est le cannabis le plus fort de toutes les 17.39 que tu vas prendre à l'SUDC Hybride Indica Arrête Arrête Le buzz Indica Indica Fraîcheur Bonbon Auss Il cite là t'es comme tout bonbon az la figure c'est comme le Tu sais la, la, le froid fraîcheur là OK il arrache le gros, il arrache, t'en fume un, je te coupe pas le vidéo, tu vas aller voir sur mon Instagram, ok, le lien est en bas dans la description, et sinon c'est pas aller sur ma page principale de Youtube, et puis le lien d'Instagram là est à la droite. Euh, ben excité, je me suis retenu pour, euh, pour pas en fumer un, j'ai vraiment hâte de le fumer, euh, écoute, il détruit. Il détruit, man. Moi, j'ai confiance à la SQDC. J'ai confiance en toutes les compagnies. J'espère que tous les tests de Santé Canada sont atteints. Euh, que tous les, les, les, les pesticides ou les, euh, les, les nutriments ou n'importe quoi, tout est enlevé. J'ai bien confiance, là. Mais si dans un an, ils nous disent qu'une coupe de compagnies qui avait des, des, de la shit dedans, man. Bro, ça, ça, ça, ça, ça l'arrache, ça-là. Là. Juste un affaire que j'ai peut-être moins euh, aimé. Euh, la cendre est pas est pas blanche. Okay? La cendre... plusieurs qui commencent à regarder la cendre. On connaît Remo. Remo, un très gros... Euh, très gros gars. Non, sérieux. C'est un très grand abonné. Un très grand euh, YouTuber. Et euh, regarde beaucoup la cendre. En parle beaucoup. Donc... euh. Si on regarde la cendre ici, là, du Vanilla Frosting, euh, c'est gris, tu sais, c'est ordinaire, comprends tu comprends-tu? Mais qu'est-ce qui me réconforte de la cendre de cette couleur-là? C'est que moi-même, quand j'ai fait pousser mon cannabis pendant trois semaines, 21 jours, j'ai seulement donné de l'eau à mes plants. Puis la cendre était pas mal, euh, était pas blanche. Le, mon cannabis que je fais pousser, la cendre est pas blanche. Donc, euh, je comprends pas parce que je, pourtant j'ai fait mes devoirs, j'ai pas donné de nutriments, j'ai l'impression que c'est euh, que j'ai fait bien mon flushing, mon leaching, en tout cas. Donc vraiment, si vous aimez, écoutez, c'est un genre là, de l'eau 420, gelato 33, saupoudré de euh, gélatomine. ok, très fort, euh, ah qui est fort. Ah, qui est fort! Hey, 17,39! 17,39, man! Côte en verre! Demande-moi pas si ça fait une différence. Ça fait une différence, man, OK? Mets pas de tabac. Prends ton côte en verre, OK? Non, je sais que c'est pas vaporisé. Je sais vaporiser, y a pas de combustion. Si tu veux du goût, vaporiser, vaporiser. Je comprends, je comprends. Mais là, on, on étape par étape, là, étape par étape, on enlève le côte à carton, OK? Étape par étape, Là, tout mon joint est tombé à terre, a tout tombé, là, j'ai demandé de mettre un cote en carton, le cote en carton, il est fait, j'enlève le cote en carton. J'espère que tu as confiance en moi pour le Vanilla Frosting, écoute, il est tellement fort, il euh, n'y a pas de beau VEDA, il n'y a pas de beau, c'est-tu veux la compagnie, là, tu sais, ça en va dans une bonne direction, tu comprends Fraîcheur, humidité, All right, man, c'est mou, mou, mou, ça a été emballé au mois de juillet, j'ai regardé la date, là, je vais juste rouler ça, je suis en train de faire d'autres choses en même temps, ben énervé, ben énervé. Euh, le pain, c'est que qu'est-ce qu'il goûte, mais ben là, je vais juste le fumer, pour que tu me voies la face, hein. Man, on essaye de bien aller, puis là, c'est en train de scraper, j'essaie de, de faire une belle vidéo pour vous. Donne un pouce, écris un commentaire. Euh, Dis-moi si t'as entendu parler du Vanilla Frosting. Bon. Et puis en plus, ils ont sorti un autre produit avec CBD et THC, la marque Endo. Euh, je trouve ça un peu plate. Ils l'ont mis à 25$, ce qui est incroyable. Mais lui ici, le Vanilla Frosting est 30$. J'aurais aimé. J'aurais aimé qu'ils nous mettent ça tout à 25$. Mais à 30$, comme ça ici, là. Grosse compétition pour un, un, un cannabis euh, indica, grosse Oh là j'ai tout scrappé mon joint bro. Oh je pense qu'on va y aller peut-être avec le petit carton pour qu'on peut s'enchaîner. Oh my god, my god, my god. On se donne une dernière chance avec le en vert. Très fort. Là, qui goûte la vanille moi j'ai c'est le style fraîcheur mais si t'aimes les cannabis légers trop fort pour toi man trop fort pour toi ok euh, je te l'ai dit troisième cannabis là égal le gmo cookie couche cookie de Omi euh, j'ai la pas mal, là. gmo cookie de spinach couche cookie de Omi Pink Couch de San Rafael. Vanilla frosting d'Endo. De Endo. Ces quatre cannabis-là, là, là c'est le fort. Et pour le goût, il est bien meilleur que Spinach. Puis il est bien meilleur que Homer. Oh Yes! Non, je pense que je ne mettrai pas le coton vert. Je pense qu'il n'y a pas de place. Ah! Euh... Oh, le petit Jésus existe. Bon! Parfait. Très drôle pour ceux qui critiquent mes joints. Et puis qui, après ça, ils m'envoient une photo de leur joint sur Instagram. Puis c'est de la colise de marbre. Très, très drôle. Très drôle. Je voulais euh, remercier euh, tous les gens qui nous regardent. Euh, après la France, après la Belgique, le Brésil. Oh! Le Brésil nous regarde! Donc, bonjour à tous les Brésiliens de ce monde. OK! C'est du sérieux. Mais je tiens vraiment à répéter que si vous me posez des questions, plutôt de THC... Euh, pourquoi que à 20 meilleurs hein, que 25? Les terpènes. L'ensemble de l'œuvre. OK? C'est pas des jokes. Je te le dis là. Je te le dis, 17.39, c'est le cannabis le plus fort de toutes les 17.39 que tu vas retrouver. Amène toutes les 17.39 là. Puis sors-moi ça de la tête hybride, Sors-moi ça de la tête hybride. Fait qu'on va goûter au Vanilla Frosting. C'est incroyable, très fort, très fort. C'est du lourd, c'est du lourd, mon ami. Va voir les photos sur Instagram, là, ok? c'est euh, qualité, man, qualité. Ce que j'aime le plus de du mine de tribal, c'est le goût encore plus raffiné. Là, t'sais. Ah! je trip sur le tribal le goût là. Mais celui, il arrache, il arrache, il arrache, il arrache, le gros il arrache. 30 piastres. Puis, je le dis une dernière fois, il n'y a pas de pochette d'humidité. Santé. Ça ressemble au... Euh, moi, je ai pas fumé beaucoup. J'en ai juste fumé un, euh, Gelato 33, de l'eau 420, mais. Il y a du Gelato là-dedans. Il y a du Gelato. Il y a du Gelato. Euh, je commence à aimer ça beaucoup, le Gelato. Là, après les, les, les, les pink couches, après les cakes, din Cake, Platinum Cake, je pense que là, les gélatos, là, ça commence à prendre pas mal de place. Le goût de fraîcheur, là, je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas la menthe. Hein? Je pense que c'est le Gelato. Parce que s'il s'il a pas deuxième, il est troisième. On va peut-être se battre là, dans mes achats avec le pink couche. Mais... Je pense que le boost qui n'est pas là, je pense que ça va pencher dans balance. balance. La cendre n'est pas... Hmm. Pas blanche là. Quand on regarde le site de la SUDC, les terpènes sont pas bonnes. On l'a dit tantôt, Myrcène c'est pas ça. Pour le goût, il dit citronné. Je trouve pas. Je trouve pas. Euh, fruité, quel fruit? Non. Sucré, on pourrait dire sucré, mais.. J'ai goûté te dire là. Vanille, fraîcheur. Je t'aurais dit menthe, mais c'est gelato. C'est fraîcheur, ose, le bonbon oas. C'est fraîche, hein? Trouve pas? Écoute, j'espère que pour ceux qui aiment les produits forts, ceux qui ont aimé mon top 10, ceux qui aimaient mon top 10, pas le choix d'essayer ça, man. Pas le choix d'essayer ça. Euh, quand je roule le contenant, ok. Quand je graine, il sent un peu meilleur. Mais quand tu le fumes, le buzz, très puissant. Puis le goût est meilleur que le GMO Cookie de Spinach. Puis il est meilleur que le. Couche cookie de Homer. Opinion personnelle. Mais tu peux pas rester indifférent. Même si les buzz ils sont différents chacun. Même si notre corps, il, il, il reçoit le buzz différemment. Hey man, tu peux pas rester euh, Ouais, oh, moi je suis un. Non, non, non, man. D'après moi, il va arracher tout le monde. C'est incroyable. Alright, cultivé au Québec. Donc, euh, mettez donc ça à 25$. Là, vous allez tout arracher. Donne un pouce. Et puis, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Vanilla Frosting. Ciao, guys.